Bonjour. Cette série de vidéos est destinée aux couturières d'un niveau intermédiaire qui veulent apprendre à faire des finitions plus sophistiquées. Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire la piqûre morte. On peut l'utiliser dans plusieurs contextes, comme l'assemblage des ceintures en forme, les parementures, les encolures et les emmanchures doublées. J'ai là un tissu de lin, qui est mon tissu de dessus, et un tissu de coton que je vais utiliser comme doublure. Donc je vais couper des rectangles, dedans pour faire un échantillon tout simple. Alors là, on fait notre piqûre classique d'assemblage à 1 cm. J'ai fait un arrondi comme vous pouvez le voir pour montrer qu'on peut très bien faire la piqûre morte sur les lignes droites et également sur les arrondis, ce qui sera bien utile pour les encolures et les emmanchures. Quand on A comme ça un arrondi, c'est bien de dégarnir un petit peu le tissu pour qu'il ne tire pas. Alors, maintenant, une fois qu'on a dégarni, donc ici on a notre tissu de dessus et là la, la doublure. Je couche toutes les coutures vers la doublure et je vais piquer en nervure, c'est-à-dire à un millimètre, mm, du bord de ma couture. Alors, il faut faire attention à bien tirer le tissu, qu'il soit bien à plat, sans non plus trop exagérer, de sorte à ce qu'on voit les points ici dans la, dans la rainure, il faut tirer de sorte à ce que ce soit à plat, mais pas détendre la couture. Donc voilà, là on voit qu'on a notre piqûre à 1 mm de notre couture qui est ici. On peut le voir, peut le voir correctement sur l'envers. Ça c'est notre piqûre originale, notre piqûre d'assemblage. Et la deuxième ici, c'est la surpiqûre qu'on a faite sur la doublure, avec nos coutures qui sont couchées vers la doublure. Donc là, notre couture est finie, on n'a plus qu'à la mettre en forme. Donc j'aplatis. Comme ça, simplement, pour que ma, ma doublure reste bien à l'intérieur du tissu. Et quand on retourne sur l'endroit, on peut voir qu'on a une jolie finition où la doublure ne dépasse jamais du tissu comme ça. Elle reste forcément à l'intérieur. Donc la piqûre morte est une technique très simple qu'on peut utiliser comme finition sur toutes sortes de bords doublés